Bonjour à tous, j'ai remis ma couronne pour, euh, pour parler un petit peu euh, du pouvoir. Alors, il me semble que c'est un terme, encore une fois, qui a été euh, perverti, parce qu'il ne signifie plus du tout ce qu'il euh, qu signifie euh, littéralement. En réalité, on le, on le confond avec euh, la domination. Quand on entend pouvoir, on entend pouvoir public, on entend prendre le pouvoir sur avoir le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas. Donc, finalement, ça parle de, de structure de domination où certaines personnes monopolisent le pouvoir sur d'autres qui n'en ont plus. Or Pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire littéralement Ça veut dire, c'est un verbe, hein? c'est le verbe pouvoir, être capable, avoir la capacité de. Donc notre pouvoir c'est ce dont nous sommes capables. Ça ne parle pas du tout de, de dominer quelqu'un, d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un, c'est juste ce dont je suis capable, c'est juste mes capacités. Alors qu'est-ce qui s'est passé en effet dans, notre, dans nos sociétés dans nos, dans nos empires guerriers qui, qui sont en place depuis à peu près depuis quelques milliers d'années 5000 ans je ne sais pas peut-être il y a quelques personnes qui ont privé qui privent leur la, la masse la masse des individus de leur potentialité de leur capacité et qui, qui se les arroge qui les qui sont nourris par, par ces capacités-là. Et qui dominent donc cette, cette masse en leur disant euh, voilà, obéissez-nous, nourrissez-nous, et on vous protège. Et, et donc, comme on doit vous protéger, bah, il faut une menace, évidemment. Donc il faut avoir peur, il faut, faut euh, quelque chose duquel nous protéger que ce soit le voisin, la, la famine, la peur de la précarité, euh, ou une autre ou toute autre menace. Donc, il faut bien se mettre dans, dans l'esprit que le pouvoir était confisqué, le pouvoir de chacun était confisqué. Alors l'invitation là, c'est chacun à reprendre notre pouvoir, à exercer notre pouvoir, c'est-à-dire à nous connecter à nos capacités, à ce dont nous sommes capables à nos possibilités, et les exercer en harmonie avec euh, celles des autres et en collaboration avec, euh, avec celles des autres. Donc on n'a pas à se, se plaindre des de, dominants, on va dire, ou des structures de domination, parce que nous leur abandonnons notre pouvoir. Il y a juste à exercer notre pouvoir dans son, dans son plein épanouissement. Et peut-être ne plus utiliser ce terme de pouvoir pour, pour, pour nommer ces structures de domination, mais juste pour le, le ramener à l'intérieur de moi, quoi dans le, le ramener dans le, dans le cercle de ce sur quoi j'ai une influence, dans mon cercle de pouvoir, mon cercle de, de capacité, mon, mon cercle de ce qui dépend de moi ce dont je peux être responsable, de ne plus rejeter cette responsabilité à l'extérieur. Voilà, il me semble que justement toute cette histoire de Corona, etc., nous parle de ça, nous, parle de, nous montre, matérialise comment nous, euh, dans quelle mesure nous, donnons notre, nous abandonnons notre pouvoir, pouvoir d'être vivant, pouvoir d'être en bonne santé, à quelque chose d'extérieur, que ce soit un gouvernement, la médecine ou un virus. Dans quelle mesure nous, nous, quelque part, nous sortons de nous-mêmes, nous sortons notre, notre puissance. Puissance est un quasi-synonyme de pouvoir. Hein nous sortons notre puissance d'être de, de nous-mêmes et nous la plaçons dans, dans un objet extérieur. Euh... Donc, c'est un peu comme si on, on s'amputait de quelque chose de, de vital. Quoi. Et évidemment, ça, ça crée une tension. Si une partie de moi-même qui est à l'intérieur de moi-même, qui est mon moteur, au final, si, si, si mon moteur, ben, je le mets à l'extérieur, ben, je suis dans une tension extrême. Imaginez un, un véhicule, une automobile dont, dont le moteur serait 10 mètres plus loin que l'automobile. Ben, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ou très mal, ou dans, dans la tension. Voilà un peu ce que nous faisons depuis peut-être 5000 ans et peut-être que cette crise, ces tensions actuelles manifestent qu'on a la maturité de, de passer à autre chose quoi, et de récupérer ce pouvoir. En effet, cette situation nous met vraiment face à nous-mêmes, à notre positionnement. « Ah bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça Je suis chez moi, je suis, euh, je suis coupé de mes semblables ?» On me dit « tu ne peux plus euh, rencontrer les, les autres ». Donc je suis vraiment face à moi-même et qu'est-ce que je fais Je suis face à l'incohérence du pouvoir. On doit porter le masque. Un décret dit qu'on doit porter le masque, mais une loi l'interdit de, de se voiler le visage sur l'espace public. Donc, voilà, l'incohérence des pouvoirs extérieurs me met face à moi-même. Moi, qu'est-ce Bon moi, qu -ce que je fais Comment est-ce que je me rapporte à moi-même Comment est-ce que je me rapporte à mes semblables et comment je vais entrer en relation pour exercer mes capacités et, et pour que ces capacités rencontrent les capacités de, de mes semblables, de mon entourage pour, euh, pour créer un monde harmonieux où chacun trouve sa place. Voilà, je vous partage ces réflexions et je les laisse diffuser dans Comment ça résonne pour vous ce mot pouvoir et je vous invite à, à exercer le vôtre euh, comme je, je m'emploie à exercer le mien aujourd'hui à travers cette vidéo no notamment. Euh, merci et bon exercice de ce pouvoir.